Bonjour, Sophie Le Garec, euh, sociologue à l'Université de Fribourg. Euh, je travaille depuis un peu plus d'une vingtaine d'années sur euh, la question, les questions de santé, et particulièrement sur euh, deux axes. Euh, le premier euh, qui concerne les politiques de santé publique et la prévention des risques, euh, particulièrement dans, dans le champ des drogues. Et puis euh, le second euh, qui concerne euh, toutes les questions qui ont trait euh, à la santé au travail. Euh, pourquoi cet ouvrage Cet ouvrage il est né euh, suite au dixième anniversaire des conférences-débats euh, que j'organise depuis 2009, euh, tous les deux ans à l'Université de Fribourg, euh, et qui euh, consiste en, en un format relativement court, puisqu'on euh, demande à, à deux intervenants intervenantes euh, de venir présenter leurs regard ou leurs analyses sur une question prédéfinie, qui concerne la santé, le travail et ou la santé au travail. Donc, dans ce cadre du dixième anniversaire, j'ai re-sollicité l'ensemble des conférenciers et conférencières pour leur demander de participer à cet ouvrage. Et puis, pour avoir un regard peut-être un peu plus complet, j'ai contacté d'autres collègues pour participer et apporter leur contribution à ce collectif. L'ouvrage se construit autour de trois grandes parties. Une première partie qui pose le constat d'un effacement du travail et d'un effacement des corps au travail. Cette partie démontre comment il y a, on assiste à une nouvelle gouvernance du travail au cœur des entreprises qui tend finalement à, à, à, à, à substituer aux valeurs traditionnelles de l'idéal du travail des valeurs qui se trouvaient davantage dans les sphères privées, dans les sphères privées euh, comme pareil, des, des valeurs de réussite individuelle et, et personnelle, euh, comme le bonheur, l'épanouissement personnel, etc. Et de la même manière, on, on, on voit également, euh, quand on parle d'effacement de, des corps, ce n'est pas un, un effacement de, de la souffrance euh, somatique, hein, mais c'est comment on, on assiste à une primauté dans le discours managérial euh, des valeurs d'endurance psychique et non plus euh, physique, euh, et où on voit finalement une, une valorisation du mental sur le corporel. Une deuxième partie, une deuxième grande partie, euh, va aborder les transformations managériales et surtout comment, euh, de cette transformation managériale, on observe une emprise de la gestion euh, dans les sphères du travail euh, qui ne sont pas sans impact euh, et sans lien sur euh, l'émergence hein, des, euh, des maux euh, au travail et euh, de certaines formes de souffrance au travail. Euh, et puis une dernière partie, qui, repose, qui aborde pardon, la question du renouveau des théories en santé au travail, en partant du postulat que l'ensemble de ces transformations, de ces changements que l'on observe au cœur des sphères professionnelles n'a pas été suivi des mêmes transformations et modèles en santé au travail. Autrement dit, on est sur une forme de détraditionnalisation, euh, c'est-à-dire que l'on observe avec les lunettes euh, de, euh, de l'ancienne organisation du travail, la santé au travail. Or, euh, il serait peut-être euh, bon finalement de, euh, de remoderniser, de réactualiser euh, ces théories de la, de la santé au travail. Alors l'originalité de cet ouvrage, euh, premièrement, il repose sur le fait que euh, il va à l'encontre euh, de la pensée dominante actuellement largement diffusée, qui est de dire que la santé au travail est une question de responsabilité individuelle. Or, les contributions de l'ouvrage, par un détour sur les analyses des, des transformations du travail et du travail, démontrent combien le management et la, et la gestion du travail sont au cœur de l'émergence de ces problématiques de santé au travail. La deuxième originalité de cet ouvrage, c'est de proposer une critique forte de ce que l'on voit depuis quelques années au sein des entreprises, mais aussi des services publics, d'offres dites de prévention sur des problématiques du burn-out, du stress, de la fatigue, etc., qui pourtant ne relèvent pas du paradigme sanitaire et encore moins du domaine de la prévention. L'ouvrage s'adresse à, à toutes les personnes euh, intéressées de près ou de loin à, à ces questions de transformation du travail et euh, de santé au travail, euh, c'est-à-dire euh, le monde académique, scientifique, euh, mais également de, de l'entreprise, hein, les managers, les RH, les salariés, les syndicats, euh, mais aussi les, les, les politiques.